<rire> je, rigole de, je rigole du commentaire d'Alexis, salut Mathieu Je rigole du commentaire d'Alexis, que les ailes s'ouvrent-elles et se referment-elles Oui, les ailes se ferment et se, et se rouvrent, et j'ai une bonne nouvelle, elles se ferment et elles se rouvrent beaucoup mieux que pour la version euh, de saut. Euh, je vais enlever mes gros doigts pourris, je suis désolé, il y a eu un match de NFL ce week-end, et j'ai vécu un véritable calvaire émotionnel et du coup je me suis bouffé les doigts oui les figurines sont beaucoup plus belles comme vous pouvez le voir ici j'ai travaillé ma macro pour que je puisse vous la montrer le, le, le plus proche possible donc voilà vraiment on a euh, on a un truc qui est vraiment euh, vraiment sympa c'est pas mal hein alors regardez ce qui se passe, c'est que, regardez, poum, c'est marrant, hein mais bon, c'est pas grave, ça se redresse, très bien. Et vous voyez, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo de Sao Guerrera, mais en fait, quand je relâchais le X-Wing de Saut, so, je me retrouvais avec des ailes qui se rouvraient tout doucement, qui baillaient tout doucement. Et bien là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que là, ça se ferme très bien et ça reste fermé. Et oui, je trouve qu'il y a plus de détails. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, je vais encore m'approcher, je pense, pour que vous, vous puissiez l'avoir d'encore plus près. Je vais faire ça. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Donc là, je suis vraiment très près. Je suis désolé si je tremblote. Mais je vous fais un truc vraiment aux petits oignons. Voilà, je vous le montre comme ça. J'essaie de pas trop bouger. D'accord Ça vous va euh, Oui, c'est beaucoup plus euh, fin. En fait, ce qui se passe, c'est que... Je vous mettre ça en plein dans le texte, je suis bête. Euh, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la peinture, ils ont fait énormément de progrès. Vous voyez le réacteur là Avec euh, Les réacteurs ne sont pas peints de la même façon. Vous voyez, les quatre réacteurs n'ont pas les mêmes, euh, le même code chromatique. Il y a un petit, un petit, liseré, un petit liseré de jaune sur le bas. Et euh, ils ont fait énormément de progrès. Vous vous rendez compte que ça, c'est des pièces qui sont tirées de série hein alors ça bave un peu au niveau du cockpit hein, on est d'accord et puis le R2D2 il reste translucide mais euh, oui il y a du monde ce soir 40 personnes je suis extrêmement content euh, des gens qui sont euh, venus me rejoindre et pour ceux qui ne sont pas abonnés je les remercie de nous rejoindre sur cette page-là. Et puis s'ils veulent s'abonner, il y aura beaucoup, beaucoup de X-Wing à l'avenir. Euh, donc j'en reviens à la figurine. Voilà, ne bouge pas de trop, si je une super macro, il ne faut pas que je bouge de trop. On a vraiment des vrais, vrais, vrais détails sur, sur la pièce. C'est magnifique. Et euh, euh, la taille est la même. La taille est exactement la même. Euh, la taille est exactement la même. Euh, L'arrière, allez, un petit coup d'arrière. Voilà, légèrement bleuté, pas bleuté artificiellement. Je trouve ça classe. Voilà, il faut que je mette focal. Vraiment. Et puis, allez, je vous le refais pour le plaisir. Voilà, et vous voyez, regardez. Je lâche. Ça tient. Et pour l'instant, ça tient. Vraiment. Donc, bon point. Moi, ce qui m'avait vraiment gavé pour euh, saut so, c'était euh, c'était le fait que ça tenait euh, bien ouvert, mais que fermé, ça fermé, ça tenait pas. Vous avez vu l'intérieur des ailes Ils sont euh, ils sont vraiment embêtés, quoi. Hein. Ils se sont vraiment fait souci. Regardez ça comme elle. Regardez. On va la faire comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Vous avez l'impression d'être dedans, là. Waouh. « J'en veux 40 J'en veux pour 1$ !» Et vous savez ce qu'on va faire On va regarder le taille. Mais là, il est sorti de boîte. Hein. Je ne l'ai pas retouché. Hein. Je n'ai rien fait. Rien du tout. Merci Mathieu. À très bientôt. On se voit pour, euh, on se voit pour ça. On se voit pour cette petite chose. Pour cette chose-là, Mathieu. Très rapidement. Les gens vont pouvoir profiter de ton expérience. Oui, c'est celui de Luc qui est dans la boîte. Euh, ça veut rien dire ce que je te réponds, parce qu'en fait, c'est la carte qui fait que ça devient le, le, le vaisseau de Luc. Mais euh, c'est un X-Wing classique. Et euh, allez, je vous montre les ailes de très très près. Attendez, voilà. Voilà, vraiment top. On passe au, au taille, ça vous dit Allez, on va passer au taille. Et puis si vous voulez euh, revoir le x dans la soirée, vous n'hésitez pas